Grâce à notre multitude de muscles faciaux, nous avons tout un tas de réactions inconscientes au niveau du visage. C'est ce que l'on appelle les micro-expressions. Ces micro-expressions peuvent même survenir lorsque nous tentons de les masquer. Mon but dans cet épisode, c'est de décrypter les expressions et les micro-expressions de Loïc. Ce qu'on va, qu va faire, c'est que j'ai ici un jeu de cartes. Est-ce que tu veux le mélanger pour être sûr que... Ouais, je t'en prie, fais-toi plaisir. Parfait, nickel. Euh, ce qui va se passer, c'est que tu as choisi une carte, c'est n'importe laquelle. Parfait, nickel, tu vas la regarder, tu vas la montrer à la caméra. Tu vas la remettre là où tu l'as prise. Nickel, parfait. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même remélanger encore un coup histoire d'être sûr que, que ta carte est bien perdue. Comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre le jeu. Je vais te demander de me donner des, des petits paquets de, de cartes. Ok. Peu, peut-être un petit peu plus, ouais. On va pas finir. Et du coup, je vais passer les cartes devant toi. Si jamais tu vois ta carte, juste rester poker face. Si jamais tu vois pas ta carte, rester poker face. Aussi. Ok. Ok. Un, un deuxième paquet, voir. Ah, elle n'est pas là-dedans. Il me semble qu'elle est là-dedans parce qu'à un moment tu as, as un sourcil qui s'est levé, je pense que. Je pense qu'elle doit être parmi. Ah, un petit regard de ce côté-là, je pense que. Mauvaise piste, t'essaies es de me piéger après que je te dis le, le sourcil. Je pense que tu es de me piéger. On recommence. Concentre-toi bien sur ta carte. Hop là ah, as regardé ici encore une fois. Juste les ah, t'as le droit de me piéger, il eh, n'y a, a pas de souci, ouais, juste faire comme ceci. Okay. Tu vois ta carte Ouais. ouais. Ah ah. Mais j'ai cru remarquer que tes yeux balayaient plus vers le milieu que vers les côtés. On va juste supprimer les deux premières et les deux dernières. Il reste trois cartes, est-ce que ta carte est dans ces trois-là Ouais. Je vais okay. euh, va juste mélanger comme ça. Est-ce que tu sais où est ta carte Là, non. Non. Euh... On va juste se fier à l'instinct. Je vais juste les passer super rapidement devant toi. Si tu vois ta carte, tu dis rien, ok euh... Quel, est le... Quel était par exemple, le nom de ta carte, s'il te plaît euh, Le 8 de carte. Ha <laughs>